Je m'appelle Bianca et je participe actuellement au programme Tandem de l'OFage. Donc je suis à Munich avec une correspondante allemande et en fait on fait des cours Tandem, c'est-à-dire qu'on s'aide mutuellement, on parle de choses qui nous passionnent et on corrige nos erreurs et du coup on apprend beaucoup de vocabulaire et c'est vraiment très sympa et je suis hyper contente d'être ici. Les cours en Tandem de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, ça a l'air pas mal. On fait des activités en groupes binationaux et on s'apprend mutuellement la langue. Mais en fait, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, il fait quoi deutsch Ça me permettait d'avoir un suivi pédagogique, ça me permettait d'avoir une aide financière. C'est trop mois en Allemagne, j'ai appris tellement de choses et pas seulement la langue. C'est vraiment une trône ici zu Je suis viele Erfahrungen de nicht aufzählen kann. Pratiquer la langue au quotidien, se débrouiller et finalement ressortir grandi. Alors je me suis renseigné et je suis tombé sur le programme Job dans la ville jumelée. Hi, aktuell befinde ich mich in Frankreich in Lorient für das Projekt Jobs in der Partnerstadt vom deutsch-französischen Jugendwerk, wo ich die Chance bekommen habe, einen Monat lang in Frankreich zu leben, zu arbeiten und euh, neue Menschen zu treffen und vor allem meine Französischkenntnisse zu erweitern. Et j'ai découvert encore plein d'autres programmes qui ont tous l'air super intéressant. Alors j'ai envoyé un mail à Lofage et maintenant. Mon rêve devient bientôt réalité. Je pars en Allemagne pour faire un cours en tandem. Je vais enfin découvrir le pays et faire des rencontres.